Hier, yeah. vous croyez que la poésie est là où vous croyez que la poésie se contient dans la peau d'une main, si c'est dans un cœur. Ce n'est pas dans un torse, ce n'est pas dans une bite. La poésie est un monde, la poésie est rebelle, la poésie se pose des questions quant à la prochaine révolution. Ce dont tout le monde veut, c'est l'attirance vers le bas, dans ta merde. Je m Mais quand tu es au plus haut de ta merde, tu conscience. bats l'attention aux déjections. La déjection de la poésie. Sais une tu sais, je, je te la vois à toi. L'amour est infini. L'amour ne meurt jamais. Mais si il faut le trouver. Et quand tu as infiniment cherché l'amour, t'en veux plus Car le... Qu ta vrai. quête de chercher l'amour, c'est de le chercher. Vivre avec un amour est insupportable Tu n'aimes pas parce que tu passes tes journées à IKEA L'amour oh remédiant, l'amour immédiat, l'amour est inventé pour te soumettre et chaque matin dans les mêmes chiottes, mais qua t inventé Les chiottes séparées Tous les matins je prie Saint Jacob de la font de me la foutre bien. Pour mais je ne crois pas que Dieu, oh, que ce soit de ni de l'un ni de l'autre. Oh, si vous voyez ce long. que je veux dire, l'homme hein, s'est-il passé par la mus il avait de à me qui, me qui se confier me Bon On est me tous passés par nous Soit Dieu soit l'homme Mais l'homme n'est pas ce Il était revolué Quant à l'homme avec un grand H il fallait y réfléchir à deux fois Qu'est-ce qu'il fait Premièrement c'est pas, pas drôle. Premièrement, l'homme, qu'est-ce qu'il fait Il se Donc, il se ferme et tout. Deuxièmement, il engendre. Bah, voilà, il, il, il, il est revenu. Il ne bande pas encore. Mais c'est lui qui décide de ce qu'il doit manger, de ce qu'il doit boire, de ce qu'il doit dormir. Mais qu'est-ce qu'il fait quand il se... L'homme se ferme, l'homme engendre et il se noie dans ses propres excréments Et les vers de terre la attendent de dans la cavité de la cave pour le mouffer et tout recommencer. Et l'homme, c'est ça, il bouffe il rejette Bis Il bouffe, il, est rejette. Il, bouffe. Il, rejette. Vais... il rejette Il bouffe Il rejette Il rejette et bouffe Il pourrait rejeter la mais non Non attends, bouge pas, bouge pas Il se garde à il va sur Mars parce qu'il est incapable de gérer sa propre merde. Alors, il se tue, il a besoin d'espace. Et.. À aise, dans son à alors celui se vive les loin de la, de la poésie. soumettre au plus profond, la rejeter, la répéter, la reprendre au dessus de la paume, la pomper, c'est la retrouver, la serrer dans les poings jusqu'au sang. Attends, l'attente, la déformer, la reformer. Si j'avais une conscience, je m'en servirais pour bander, pour m'imprégner de sa force, de sa force, jusqu'au fond du corps. Et la transformer, si j'avais une conscience, la transformer jusque dans ma gorge, qu'elle ressorte par ma langue, que ma langue sorte de ma pensée. Qu'elle excuse, mais qu'elle parle enfin, la pensée du fond qui brise le corps, et qu'elle pénètre sa langue vibrante dans l'espace, qu'elle boive, mais qu'elle boive, et qu'elle régurgite les jours, les nuits, que la pensée bande en sorte, qu'elle porte tous que j'ai à dire dans le corps que jamais ne serve à enterrer ou rejeter ce que la pensée bouche, chevauche, arnache le sang de la pensée au bout de la langue. J'avais une confiance, je m'en servirais. pas de moi nuit nuit de nuit ça y est, ça y est, ça y est.